Bonjour à tous, bon, toi c'est toujours bonsoir, moi c'est toujours bonjour, qu'on moi, on a fait le tour du monde, au cas où. Vous arrive-t-il d'avoir un endroit, un endroit privilégié, où vous aimez vous retrouver avec ceux que vous aimez, celle ou celui que vous aimez Un restaurant, un bar, euh, voilà quoi. une sorte de, de place habituelle Pas, pas toi, Bon, nous oui. <rire> ne la croyez pas, n'importe quoi et vous arrivez-t-il alors de, de sortir un petit peu de, du cadre et de vous dire « Allez, on va essayer quelque chose de nouveau ?» Eh bien, aujourd'hui, on a essayé quelque chose de nouveau dans, cette, dans ce restaurant euh, marocain qui vient de s'installer ici euh, très récemment. Alors, comment t'as trouvé C'était nul c'était pas bon, c'était vous assiettes étaient C'était bon. Ah, Je sais plus quoi dire. C'était bon, les assiettes, elles étaient celles pour d'Adri, hein, mais... C'est ouais. vrai que... Nous... Mais bon, mais sinon, voilà. bien. essayez, essayez de sortir un petit peu de nos traditions, de nos endroits traditionnels, même si en effet, c'est lié à des bons moments et des bons souvenirs, c'est bien de se donner de nouveaux cadres, d'essayer de nouvelles choses, tout simplement. Voilà, dépaysez-vous, essayez de nouvelles choses, et osez, osez voir de, de voir de nouveaux endroits. Allez, on vous dit à demain et à très bientôt.